Salam alaikum, bien le bonsoir. Donc voilà, comme promis, ça c'est le microflash 03 bis. Il fait suite au microflash précédent, le 03, où je montrais la structure bactérienne. Donc voilà, là je vais un peu redessiner la bactérie et j'appellerai ce microflash plutôt mon dessin pas très beau hein, de la bactérie. Mais ça va être un dessin qui est juste. Euh, cela est fait un peu pour un peu euh, simplifier cette approche de la structure bactérienne, d'accord Donc, veuillez suivre avec moi et soyez indulgents. En fait, j'adore euh, ma mauvaise écriture et j'adore un peu maîtriser du stylo. Je n'ai jamais été doué en dessin, mais si ça peut vous permettre de mieux comprendre, alors ben, alors j'efface. Voilà. Alors, une bactérie. Je vais dessiner en noir. Alors voici la membrane cytoplasmique. Voilà, donc j'ai la membrane cytoplasmique. Alors, voici le chromosome bactérien. Je vous ai dit, la bactérie n'a pas de noyau. Elle a un chromosome bactérien. Et elle a un rib ribosomes. Donc voilà, je le symbolise comme ça. Okay? Et autour d'elle, il y a ce qu'on appelle la paroi bactérienne, qui est une structure extrêmement importante pour la bactérie. La bactérie a vraiment besoin de cette paroi bactérienne. Vous voyez, à ce stade, c'est une structure très simple. Ce que vous voyez en noir, on appelle ça les constituants obligatoires de la bactérie. En fait, toutes les bactéries ont ces structures. C'est exceptionnel que bactérie n'ait pas de chromosome, de cytoplasme, de membrane cytoplasmique, de ribosome ou de paroi. Et puis cet espace entre les deux, il est très important entre la paroi et la membrane cytoplasmique. Il faut s'en souvenir. On appelle ça le périplasme. Donc, surtout en matière d'antibiotiques et d'antibiorésistance, c'est très important. Et sachez que le ribosome, le chromosome, la membrane cytoplasmique, la paroi, elles sont ciblées par beaucoup d'antibiotiques. Voilà. Maintenant, je vais changer de couleur. Vais, ce que je vais dessiner, je vais le dessiner en vert. En fait, ce, que, ce qui va être en vert, c'est tout simplement des structures qu'on ne trouve pas chez toutes les bactéries. On les appelle, les, de manière pas très éloquente, les constituants euh, facultatifs. En fait, ils ne sont pas facultatifs. C'est tout simplement qu'on ne les retrouve pas chez toutes les bactéries. Alors, on va retrouver une, une excroissance du cytoplasme. D'accord Une petite date, c'est voilà qui va sortir comme ça, voilà. Il y aura des protéines dans cette surface cytoplasmique et qu'on appelle les adhésines. Alors cette membrane, cette excroissance cytoplasmique, ça s'appelle le pilus au singulier. En euh, on appelle ça les pili, d'accord Ils ont deux fonctions essentielles. La première, c'est la plus importante, ça lui permet de se coller et même parfois aux surfaces, d'accord Si vous voulez, c'est comme le tentaculte à un poulpe, voilà, et les adhésines, ça serait plutôt des ventouses. voilà. C'est très important pour comprendre certains processus infectieux, ok Et puis, il y a, à l'intérieur de la, de, de la bactérie, dans le cytoplasme, il y a un fragment d'ADN, c'est ce qu'on appelle un plasmide, d'accord Le plasmide, si vous voulez, c'est un peu le flash-disque, Hein, ça, la, la bactérie, elle peut stocker quelques informations très importantes génétiques et qu'elle peut transférer selon des pili euh, très spéciaux qu'on appelle les pili sexuels. On appelle ça la conjugaison qui déroule la génétique bactérienne, Inch'Allah, je vous expliquerai. Retenez déjà ça, un pilus avec des adhésines et ça, c'est un plasmide. C'est un fragment d'ADN qui n'a rien à voir avec le chromosome bactérien. C'est vraiment un flash disque la bactérie va passer à pour des informations génétiques voilà une autre croissance une excroissance et puis d'un autre voilà alors là va je vais essayer de le dessiner comme ça j'ai cholka un si vous voulez d'accord c'est une queue voilà Fera des protéines contractiles qui malactinent les muscles humains on appelle la flagelline vous avez peut-être deviné la bactérie elle l'utilise pour se, pour se déplacer, d'accord C'est vrai que comme ça, ça ressemble à un spermatozoïde, ça n'a rien à voir, c'est juste une coïncidence, hein? d'accord Alors ça, un, on appelle ça le flagelle la bactérie, elle l'utilise pour se déplacer, ok Et comme si ce n'était pas suffisant, qu'un relief a un l'extérieur » Encore une fois, c'est en vert, ça veut dire « mais gale bactéries en Voilà, « had la structure » qui entoure tout la bactérie, d'accord On l'appelle la capsule. Mais si vous avez la bactérie, vous avez la capsule. Haide la capsule, elle sert surtout à la bactérie pour échapper aux macrophages. Le baliate, le baliate, le cabira, vous avez la capsule, parce que vous avez la capsule ici, vous avez la capsule. D'accord Ça, c'est la capsule. Bon. Bien sûr, euh, juste une petite remarque, il faut savoir que c'est dans un but pédagogique que j'ai dessiné ça. Mais il faut savoir que les bactéries, la bactérie n'a pas la capsule, mais elle a le flagelle. Ou la bactérie n'a pas le flagelle, mais elle a la capsule. Parce que la capsule est la bizarre. D'accord C'est comme si un moteur as un séchoir, euh, un camion. Le moteur a un séchoir, impossible, il fait déplacer le camion. Ok Donc voilà. Euh, ça, c'est une structure simpliste à la bactérie. Vous voyez que le dessin n'est pas très beau, mais j'espère au moins qu'il va être explicite. Donc voilà, à très bientôt pour le prochain microflash.